Salut Moi, c'est Schmitty. Prêt à jouer à Quiplash? On a tout juste assez de monde pour faire la hola, mais mieux vaut éviter. C'est parti pour le premier tour. Plus il y a de gens qui votent pour votre réponse, plus votre score est élevé. C'est parti Allez, on regarde ces quips. Le sujet numéro un, c'est. Quel titre de film décrit le mieux l'état de vos fesses Ok, choisissez votre préféré. Ensuite, CTRL-SHIFT-ALT-6 est un raccourci peu connu qui permet de faire ceci. Votez sur votre appareil Une phrase d'accroche-bidon pour un chameau. Il est temps de voter Voyons les scores du premier tour. En avant vers le deuxième tour, où tous les points comptent double et tous les coups sont permis. C'est le moment de vérité et on va commencer avec... Euh... Ce boulot où on est sûr qu'aucun robot ne nous remplacera jamais. Ok, sélectionnez votre quid préféré. Ensuite... Oui. Un panneau indicateur qu'on s'attendrait à voir en Corse. Et... votez oui. Ensuite... Oui qui est petit et marron. Choisissez votre vol. C'est fini pour le deuxième tour. Voyons les scores. Voilà le troisième tour, le Last Lush. C'est votre dernière chance pour remonter au classement. Tout le monde a le même sujet. Complétez la bande dessinée. <coughs>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 Ok, tout est prêt. <tousse> Choisissez vos vainqueurs. a bien pu remporter les médailles. Génial Il n'y a plus qu'à les passer en point. Mmh. Jeux, 7 et match Regardons les résultats finaux. Mmh. <rire> Me wow no, no, no. Ye jah no, no, no. Oh, <laughs> no.